Qu'est-ce qui vous choque dans ces trois choses Le point de discorde le, euh, le plus important, c'est lequel Le rapport propose la fin du recrutement au statut oui, pour les futurs embauchés. Bien sûr, bien et sûr. seulement pour les futurs embauchés à ben compter oui. d'une date ultérieure à fixer. A l'inverse, le, le rapport prévoit le maintien du statut pour tous les agents actuellement en poste. Absolument. Donc quel est le problème Absolument. Alors, c'est vrai ce que je disais tout à l'heure, on ne comprend pas tellement pourquoi vous êtes vent debout sur des réformes possibles. Statut cheminot on en a parlé Ok. Bon, l'autre chose sur laquelle vous n'êtes pas d'accord, c'est la fermeture des petites lignes qui seraient non rentables. Mais est-il est vrai que le rapport propose la fermeture des petites lignes Faux oui, on bien vous su. accuse aussi d'être plus nombreux, par exemple, oui. par exemple, que de sociétés concurrentes. Pour le fret, par exemple, vous seriez quatre quand les autres sont un ou deux. Et parce qu'il y a des lourdeurs du service public, des avantages. A même, je vous promets, voilà, oui. C'est ce que j'ai entendu. Hein, et et qu'effectivement, si c'était mieux géré par une société anonyme, bah, vous faites des coupes, effectivement. On sait comment ça se passe euh, dans, dans une société le, anonyme. Moi, ce ne... que je ne saisi mal à travers même notre discussion ce matin parce qu'on peut avoir des points communs dans notre discussion. Pourquoi, je le répète, ce qui me paraît pas euh, une montagne, changement de statut des cheminots, euh, fermer quelques lignes ou plusieurs lignes parce il n'y euh, a personne de sens, ce n'est même pas une question de rentabilité, parce qu'il n'y a pas de voyageurs, ouvrir à la concurrence c'est des choses enfin qui me passent paraissent Pascal, légères. Pascal. Pourquoi, à ce point-là, il y a crispation Et c'est là que je dis, est-ce que ce n'est pas un business des syndicats, en l'occurrence la CGT, Sudrail, de conserver je, je, je un, suis... un pouvoir je... L'origine du problème, c'est la dette. Normalement, le rapport avec les censé régler de la dette. C'est 3 milliards la dette lignes, par an. Il y a deux lignes ça. sur la dette. 3 il y a deux... milliards par an oui, 3 milliards par an. Et c'est 40, 40 milliards. Plutôt 50. Plutôt 50. Vous avez raison. C'est 46. On est à 46. 46 six ouais. 50 à la fin de l'année. Et on sera 50 à 50 milliards Mais c'est surtout 3 milliards. Année. Non, mais il faut, regard, faut regarder d'où vient cette dette-là. Parce que si on veut solutionner les problèmes, il faut regarder oui. d'où vient la dette oui, Mais moi, je partout. vous parle du statut la... des cheminots. Pourquoi... C'est pour ça qu'il faut changer... Alors, je, vais, je vais venir au statut des ouais. cheminots. Parce qu'on va point par point. Ah bah oui, on va aller point par point. Où le ministère des Transports est sous la tutelle de Nicolas Hulot, ministre... Mais ne vous répondez pas à la question. Il y a des lignes sans voyageurs. Et il manque 1000 conducteurs de train. Euh, qui devait être recruté cette année, il devait y en avoir 5 ah, en avril. Personne mais ne. Vient. Monsieur il Dumas, c'est oui, ça, oui, est ça qui. C'est pour, pour ça qu'il faut bouger. c'est ce que, que je... ça qu'il faut bouger. Mais non, ce que, que, que, que je trouve de fou. Mais si mais on est agressé. On enfin, est agressé. Plus 5 jours pour les. Et qui vous agresse Arrêtez, et Quand vous êtes conducteur de train, qui vous agresse Moi, j'ai jamais vu quelqu'un en fait. Le premier salaire, quand on enfin, est dans les deux premières années de conduite, c'est 2300 euros brut. – c'est un bon salaire quand même. 2300 euros. C'est un bon salaire, mais c'est un bon salaire. Ramenez-le. Oui. Brut. Et ramenez-le à ce que serait dans le privé quelqu'un qui travaillerait les week-ends, les jours fériés, de nuit, en ordre oui. réquel et complexe. Donc personne ne verrait bien. vous avez dans des jours de semaine, récupération, monsieur. Non, mais monsieur. Mais les jours monsieur. de récupération, c'est Nous, les week-ends, ce sont des jours comme les autres. Parce que la continuité du service non, mais public. Mais il y a des tas de gens pour pas qui les week-ends week sont pour les autres. en permanence. Nous, la dette, ils essayent de la faire payer aux cheminots. D'accord. Ça nous est dynamisé. Vous savez très bien que c'est Mais c'est vrai ou pas C'est pas là qui va la reprendre. ce que c'est vrai ou pas ce que dit monsieur non. Non. Bah c'est que... une dette de la SNCF de ou c'est une dette SNCF Mais que, non, non, mais c'est important mais Simplement, ce pas vos conditions de travail puisqu'encore une fois, c'est les gens qui seront embauchés demain. Non, c'est différent. Mmh. Mmh. Mais mais non, non, mais non. On, on ne touche se pas, se pas se à votre statut. Alors on le... plus de statut Écoutez, Orange, ça va pas si mal et la Poste, ça va pas si mal. Alors, vous parlez des salariés d'Orange Parce que les salariés d'Orange, ils vont très mal. Et si on veut parler des salariés de la SNCF, on est à plus de 50 suicides depuis le début de l'année. Et pourtant, vous êtes encore sous statut protégé. Je maintiens quand même et pour conclure que ça ne vaut pas un mois de grève quand même, euh, euh, <rire> ça vaut pas un mois de grève si vous, si vous mettez le pays euh, par mais qui, terre. – Mais qui vous a parlé ah, ?– si La CGT l'a déjà vous annoncé, vous les avez négociations… – S'il n'y a pas, okay. si on reste là-dessus, il y aura un mois de grève. – Les, si les si négociations n'ont pas, pas commencé encore, il y a déjà ouais. un mouvement vrai, annoncé non, pour le 22. Mais il se trouve que ces réformes de la SNCF, tout le monde s'entend à dire qu'elles sont nécessaires parce que c'est une société, alors sans, sans aller sur le fond du débat sur la rentabilité ou non du service public, c'est quand même une dette qui explose en permanence et c'est une société qui est mal gérée, ça on s'entendra tous. Oui, non, mais, mais je dis pas le contraire. Mais c'est une société qui est très mal gérée et donc il faut réformer la manière dont ça se passe à la SNCF et systématiquement quand quiconque a voulu le faire et c'est pas simplement une question de statut du cheminot, c'est la France entière qui a été bloquée. Ça c'est une réalité mmh. aussi. Oui, il Prenez les Français en otage. Simplement...